Alors la réflexologie plantaire part du principe que les pieds sont la représentation miniature de, de l'organisme. Donc Partant de ce principe là, chaque organe a sa représentation sur les pieds. On croit souvent que L'origine est chinoise, mais en fait, on trouve des, des traces dans différentes traditions millénaires. Donc, Chez les Égyptiens, par exemple, on a trouvé des pictogrammes sur des, des tombes datant de, de, de moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Bien sûr, les Chinois l'utilisaient avant l'acupuncture, donc ça date de plus de 4000 ans. On trouve aussi de, des traces chez les Amérindiens, donc on, on suppose que les Incas utilisaient déjà cette, cette technique, cet outil. Le but, c'est de, de stimuler les forces vitales de, de l'organisme et euh, de mettre en marche nos, forces, nos propres forces d'auto-guérison. Quand on se relâche, quand on se détend, beaucoup de choses peuvent se passer dans le corps. Hein. Des, des blocages qui peuvent se lever et, euh, et les effets sont d'autant plus euh, importants. Les effets de la réflexologie plantaire sont, sont multiples et comme c'est une, une technique globale, euh, elle peut agir vraiment sur, sur tous les systèmes. Euh, le système sanguin, donc amélioration de la, de la circulation sanguine, le, le système nerveux, relaxation, euh, sur le système digestif, sur le système hormonal, avec une régulation de, de tous ces systèmes-là. En France, on est souvent méfiant par rapport à toutes ces techniques parallèles, à toutes ces thérapies euh, proposées, euh, parce qu'on a, on a toujours peur d'avoir affaire à un charlatan. Le plus souvent, il y a une, une fédération qui existe, d'ailleurs en l'occurrence pour la, pour la réflexologie plantaire, il y a la Fédération française des réflexologues, dont je fais partie, euh, et pour y faire pour en faire partie, d'ailleurs, euh, il est exigé un, un diplôme et euh, une installation euh, euh, légale. Je pense que ça devrait être une technique apprise par, euh, par chacun de nous, puisque c'est une technique très simple finalement, même si ça paraît compliqué. Euh, pour pouvoir se, se, se faire du bien l'utiliser dans le cadre familial et amical. Euh, ça, permettrait, ça lui permettrait de faire partie de notre hygiène de vie.